de Paco, euh, donc je suis maraîcher depuis 2000 et donc je suis passé à l'agriculture biologique en 2008. Donc on travaille ici sur euh, 7000 m2 de serre et un hectare de pinchon. C'est votre formation initiale euh, Non, bon, à la base euh, j'ai fait un CAP de plomberie et en fait à 22 ans, bon, je je me que pas ça, donc j'ai fait une formation par correspondance au départ. Et ensuite en 2006, euh, j'ai validé, euh, validé mes acquis. J'ai passé une VAE. Donc j'ai obtenu le, le bêta pour les professionnels agricole. Qu'est-ce qu'on produisait euh, multi légumes, donc euh, beaucoup de tomates, euh, donc il y a, il doit y avoir une cinquantaine de variétés de tomates poivrons, bergines, euh, donc la gamme ratatouille en été, et puis après en hiver on est sur des racines comme de terre, panais, carottes, euh, toute la gamme d'hiver, et puis les quelques fruits aussi, pêche, abricots, raisins, poires, fraises. Et quels sont vos, vos circuits de, de distribution et de vente Donc euh, les circuits courts uniquement hein pas d'intermédiaire. Deux marchés par semaine et 85 paniers euh, répartis euh, sur euh, trois sites avec deux associations, dont une AMAP, euh, une association pour le maintien à l'agriculture paysanne. Est-ce que vous avez pour projet d'agrandir votre euh, production euh, non. non, je pense que le bio, il euh, faut que ça reste à, à taille humaine. Euh, je ne veux pas mécaniser non plus les, les cultures, je préfère favoriser le travail manuel et puis euh, c'est préférable qu'il y ait d'autres qui s'installent, laisser la place aux autres plutôt que de vouloir euh, tout prendre en Moi j'ai appris le jardin avec ma grand-mère, il euh, faut être courageux au départ et puis après, euh, après je pense qu'il y a un peu de chance euh, parce que c'est pas facile de trouver de la terre, il faut un peu de moyens aussi pour démarrer. Mais après, voilà, c'est un peu une histoire de volonté et puis de persister surtout. Parce que bon, moi je suis resté les premières années sans, sans gagner beaucoup. Aujourd'hui, j'ai gagné ma vie. Je peux salarier une personne à mi-temps. C'est déjà pas mal. Quoi. Je m'appelle Sofiane. J'habite à Quimper et je viens du Maroc. c'est fait moi que je suis en France. Moi, j'ai beaucoup de projets dans la oui. vie. Je veux travailler, avoir des diplômes. J'ai eu un diplôme de cuisine au Maroc. J'ai travaillé à McDonald's. Après. J'ai mmh. ouvert un snack mmh. avec mon frère et son collègue, mmh. c'est moi qui ai géré le snack. Mmh. J'ai pris la rapidité mmh. et la responsabilité d'un poste. L'expérience c'est mmh. travailler quoi, se réveiller le matin, il mmh. euh, faut être là au temps, à l'heure. Voilà c'est ça, c'est le rythme. Okay. Voilà. Okay. Euh, si j'ai une offre d'un travail, un, peu importe, je travaille, je n'ai mmh. pas de choix, je ne vais pas choisir. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté la garantie jeune Qu'est-ce qu'elle t'apporte Déjà, le rythme, se réveiller au matin, venir ici, écrire un peu, parce que ça fait longtemps qu'on n'écrit pas. Quand tu sors de l'école, tu écris pas, tu lis pas, c'est bon. Tu... Écrire un peu, lire un peu, faire des tests logiques, euh, parler en groupe, travailler en groupe, euh, beaucoup de choses. Quoi. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as aimé en stage que tu as fait ici Qu'est-ce que j'ai aimé J'ai aimé... Euh... Euh, déjà, on travaille bio. On a travaillé bio. C'est des, des légumes qui sont naturels, pas de produits chimiques. Et on travaille ce qu'on mange. À, au début, on a commencé à désherber. Après, on a passé à planter. À planter les, les céleris. On a commencé avec les Comme Un patron, il est trop cool. Et il n'a pas l'air d'un patron, déjà cool on discute, on, elle est ouverte on mange ensemble voilà c'était bien passé on travaille tranquille voilà j'aime bien quoi j'aime bien ben ouais ben c'est sûr que j'ai démarré euh, un peu par moi même aussi donc je, je sais très bien ce que c'est que d'être à, à ta place je me mets à ta place quoi ouais. de, de venir en stage tout ça donc, euh, donc ben, je... Comprend qu mieux quoi le fait de partager des moments ensemble. Ouais. Et de se connaître un petit peu, puis de travailler ensemble aussi, du coup. Ouais. J'étais toujours motivé, ce qu'il me dit, et j'étais toujours motivé parce que j'aime bien. Quoi.